Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de J'irai tracer chez vous Aujourd'hui on est à côté de Marseille Parce qu'il y a la jam demain On va rester un peu dans le coin Et euh, on va essayer de repérer un spot Qu'on cherche depuis pas mal de temps Un petit spot qui est un peu caché C'est un petit spot de baignade où il y a un rope swing J'espère que ce sera pas asséché parce qu'en ce moment Il euh, y a d'énormes sécheresses Et du coup il y a tous les lacs qui sont un peu euh, à sec Mais euh, on va essayer de le trouver Et puis de se baigner J'entends des petits bruits d'eau, ça veut dire que potentiellement de l'eau quand même. Oh, ça a l'air tellement stylé oh. Donc ça nous fait vraiment tellement kiffer de trouver des petits endroits comme ça, un peu, un peu secret. Comme ça tu te baignes, t'es vraiment tranquille avec tes potes. Oh, elle est un petit peu froide en plus, ça fait du bien. Le spot, il est incroyable et c'est vraiment trop stylé. En plus, c'est vraiment au milieu de nulle part. Y a, je crois que ça n'a pas l'air très connu. Et euh, toutes les rivières là en ce moment elles sont asséchées. Mais là on a eu grave de la chance. En fait en arrivant on a vu une rivière et on pensait que ça allait être mort. Et là on s'est rapproché, on a entendu le bruit de l'eau et on est arrivé dans un petit coin de paradis. C'est incroyable. C'est trop agréable. Vraiment l'eau elle est pile poil à la bonne température. Tu as l'impression d'être dans un Disney, genre un truc un peu irréel. On vient juste de débarquer d'une ville, il n'y avait aucun sens pour que ce soit un endroit aussi paradisiaque. Et là on tombe là-dessus. Incroyable. What? oui Oui, oui, oui. Un gros saut. Nous. Oui, oui. oui. Là il commence à pleuvoir, on commence à se faire prendre dans un orage. On va essayer de s'abriter sous la petite grotte là. Bon là on a 100 paires et euh, on a la recherche d'un spot de kiff que les abonnés ils nous ont donné. Il y en a eu au moins une dizaine qui nous ont conseillé ce spot Et là on essaie de le trouver sauf que c'est une galère Parce que y a que des impasses du coup là on va essayer de trouver un accès Et ça va partir en petite session cliff là Ça va être sympa mais bon on a trouvé l'accès Wouhou Wouah Oh c'est parfait J'ai l'impression que ça se dose, hein. ah mais ouais faut qu'on voit là haut -là. Bon alors qui c'est qui mesure là oui, il a ouais, 12, ouais. ouais, il a l'air de souffrir en vrai. 3, 2, 1, send À partir en d'autres parce que j'ai mal à la cheville et je peux pas trop faire des droits du coup euh, je vais essayer de faire d'autres mais j'ai jamais fait aussi haut mais ça fait bien bien bader allez allez, oui. allez 3 2 1 stand, in. stand in. Oh voilà, t'es trop chaud Oh, c'est une dingue ouais. On a terminé euh, la petite session euh, cliff, bien chill. Et maintenant, on va se mettre en recherche euh, d'un petit spot pour dormir. On va essayer de grimper un peu pour avoir une euh, belle vue sur euh, les collines là. On est arrivé au d'une colline sur un spot de camping sauvage et avec les gars on avait vraiment envie de dormir en hamac coûte que coûte Du coup on a cherché un spot et euh, le seul arbre qui était pas mal il est un peu plus haut dans la colline et il y a un vent de malade, mais vraiment un vent de malade sauf que je crois qu'on a trop envie de dormir en hamac du coup on va vraiment aller passer la nuit là bas Allez je vous emmène Bienvenue dans le dortoir, il y a vraiment beaucoup de vent je vous ai pas montré. On va dormir et demain on va avoir une vue de l'extrême ouais. là-bas. Ouais, ouais. Franchement, on peut s'attendre à tout, mais là ça va être fou. Après, on va peut-être pas dormir. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> les abonnés. Bisous. Bonne nuit. Bon, attends, j'essaie d'avoir la vue derrière. Qu'est-ce qu oh qu que je peux dire de cette nuit? Euh, elle était merdique, pas, elle complètement éclatée, je sais pas pourquoi on a fait ça On savait très bien qu'on allait mal dormir Moi je me suis barré à 6h du match, je suis allé dormir sur les cailloux Il y a une guêpe et elle m'emmerdait Mais elle m'emmerdait moins que le vent, du coup je l'ai laissé faire Mais si en vrai on savait pourquoi on venait dormir là, c'était pour la vue Ouais bah franchement, on aurait pu dormir dans une tente et ouvrir la tente, il y aurait eu la même vue ouais, C'est vrai On va éclater un gros petit déj là Oh oui, brioche Nutella, non pas de Nutella, c'est de la merde Pâte de Nutella à Pâte à tartiner oula là, Mehdi, Mehdi, arrête frérot, je sais pas On espère qu'il va y avoir du monde hein On a fait un sondage Instagram et normalement il y a 194 personnes qui ont dit oui Qui oui. venaient, mais on sait jamais avec oui. les réseaux et, et bien tout Ça veut si pas forcément dire grand chose monde change. qui vient, je ouais. paye à manger à toute la Ouizi oh, On va compter et Thomas il va ralas les kebab là Le pauvre, ouais. le compte Crédit Agricole en sueur Début de la jam à Marseille, il y a pas mal de monde qui est là. Il y a tout le monde qui commence à repérer ce petit défi. Et on a repéré qu'à côté du spot, il y avait un arrêt de bus. Et il y a moyen peut-être de sauter sur un bus. Voilà, je pose ça là. Pour l'instant, on va s'échauffer tranquille et on verra pas <rire> il commence à devenir fou avec les bus. je <rire> oh. suis content. Come on là, là, yeah là, là, Ah frérot incroyable ça ça régale les petites line avec Taylor là mmh, incroyable Bon là il y a des bus juste là et du coup on regarde comment ça se fait J'attends mon bus là Non je sais pas trop euh, ce qui va se passer Mais en fait le fait que je peux prendre de l'élan et paf on arrive sur le toit du bus ça me plaît bien Je devais lui faire Lloyd T'as le dit tu l'as dit Ouais je l'ai pas dit mais je l'ai en tête Bon en fait il a envie de faire euh, Lloyd, c'est euh, le move où il fait une roulade et il rajoute un 360 dedans Et c'est assez compliqué puisque en fait tu vois pas le mur euh, pendant pendant le mouvement Là ça aurait pu le faire assez loin quand même, pour faire un costal. normalement il s'arrête là là Car bus il est juste là Faut regarder, faut <rire> le prochain bus y a un problème avec les bus hein. Ouais en ce moment on a un truc avec les bus Mais c'est l'avenir en vrai, ouais, les transports en commun c'est hyper important pour la planète, du coup, euh, on met l'accent là-dessus, tu vois. Ah, c'est loin, c'est loin. Il a le temps de faire des prêtres C'est n'importe quoi Non Non What What the fuck Mais what c'est quoi ce bordel En fait, il joue à sur Surfer, là C'est quoi ce bordel il ouais, y a des moments où je me dis, là, c'est sûr, mais en fait, c'est des fenêtres de genre euh, 4 secondes. On va attendre le prochain bus, on va se préparer pour filmer tout ça. Oh là, on est en train d'attendre les bus parce qu'ils s'arrêtent pas. Du coup, il y a Dylan qui va aller en bas et qui va, aller, qui va parler au chauffeur. j'ai loydé le bus et j'ai vraiment bien repoussé et tout machin et j'ai glissé et là j'ai vu genre une moto et j'ai fait what ça nique sa mère j'y vais et là il y a une caisse qui arrivait je lui ai fait oh stop <rire> je lui ai regardé pour des destinations et tout il me disait non non je, je chier une autre destination il me disait non je suis à une autre il me disait non j'ai dit bon bah et là il y a le gros boom de Mathieu il fait c'est quoi je fais ah je sais pas, et <rire> là il y a Mehdi qui arrive. Mais, mais c'est quoi Je je sais pas. Je bon bah, merci beaucoup, c'est pas grave. Énorme. Bon, là on va changer de spot. C'est ça qui fait, c'est le petit secret de Thomas MPO, Regarde. En fait, il se dope. Hop là, presse de 14. Non, je déconne, il a juste une angite Mais la protection au cas où si jamais je pose les deux mains par euh, réflexe. Il me ridiculiser, moi je vais essayer de le faire devant lui, ah, <rire> Il avait une fenêtre de 3 minutes pour le faire, il est venu en 5-7, il l'a dégommé, il s'est barré. Salut mec Yeah Woo. Nice Yes yeah. On va que c'est de la descente Bon les gars c'est la fin de journée et pour bien terminer une journée à Marseille il faut clip de la corniche au coucher de soleil et c'est ce qu'on va faire Il y a les gars qui sont réunis Let's go Ça part au clip Ouais il y avait les flics juste là Ah les flics ils disent rien dans ce spot C'est Marseille bébé ouais ouais ouais non, mais Marseille c'est un autre monde hein. J'aime bon. Ah oui. Je le dis maintenant à la caméra Putain, après ça va me mettre la pression. J'aimerais bien triple gainer. Mais c'est pas. En mais, bas. mais en même temps si je reste groupé eh... Triple gainer. Ah oui. Non mais je sais pas hein. oh oui. J'ai a pris un petit bien, plat mais bon, tout va bien. Ah, je sais pas là, ça me... Je sais pas, c'est le genre. Je crois, que je me suis trop mis la pression là. Vas-y, <rire> ah, j'arrête. Non, c'est mort. En hein, ouais, ah ouais, Des fois, ça fait partie du jeu. Hein. Faut accepter ouais, de... Pas de pas réussir à l'envoyer. En fait, c'est ça. Les règles d'or pour faire du cliff, c'est euh, d'une, faire la coulée, être sûr qu'il y a du fond. La deuxième règle, c'est que quand on fait un trick, qu'on sait pas trop faire, ou qu'on n'est pas sûr de bien réussir, et bah, on met quelqu'un dans l'eau. Comme ça, euh, si jamais on perd connaissance en faisant un plat, parce que ça arrive, il peut vite euh, récupérer ou, ou euh, mettre euh, la personne euh, en safety, on appelle ça. Et la règle numéro 3, c'est quand on le sent pas, on le fait pas. Et la 4, c'est que kiffer. Hein. C'est du kiff, full plaisir. Euh. Faites-vous plaisir, hein, c'est tout. T'as pris un petit plat, là ouais, euh, Un petit plat du cul, tu attends. Bon, ça repart, ça finit jamais, en fait. De... Yes Incroyable Oh c'est beau C'est beau à voir, c'est beau. Hey, c'est beau les gars. C'est le fou. En vrai le clip c'est beau. Marseille c'est beau. Le sunset c'est beau. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, Ciao